C'est encore docteur Loyer. Alors, désolé pour la qualité du son. Là, je travaille avec du matériel assez, de, assez basique, d'accord. Donc toujours avec les mécanismes d'action des antibiotiques. Là, on va parler des antibiotiques qui agissent sur la synthèse protéique, d'accord. C'est le programme de troisième année. C'est inspiré du cours du docteur Daly. Donc je ne sors pas du contexte du cours du docteur Daly. Alors. Encore une fois, je vous rappelle, on ne peut pas aborder les antibiotiques sans connaître la structure bactérienne. Alors, voici le chromosome bactérien. Et ceci, en rouge, c'est les ribosomes. D'accord? Et je vous rappelle que chez la bactérie, il n'y a pas de noyau. D'accord? Donc, il n'y a pas d'enveloppe euh, nucléaire. Donc, le, le chromosome est directement dans le cytoplasme. Ce n'est pas comme chez les eucaryotes où le chromosome les eucaryotes est séparé du cytoplasme par l'enveloppe nucléaire. Ici, il n'y a pas d'enveloppe nucléaire. Donc, d'emblée, les chromosomes, euh, ils sont dans le cytoplasme avec les ribosomes, qui ne sont pas très loin. Je vous rappelle que le ribosome est le site de la traduction, c'est-à-dire la synthèse protéine. Okay? Donc, justement, un petit rappel, Donc, on avait regroupé les familles des antibiotiques, selon le mode d'action, en quatre grands groupes, Enfin, en trois plus un surtout, ceux de la paroi bactérienne, je vous l'ai déjà donné. Aujourd'hui, celle de la synthèse protique d'accord Il nous restera les acides nucléiques. Bon, mon physiques c'est un peu particulier. Je ne sais pas si on va en parler tellement c'est un peu borderline, ok Mais bon, aujourd'hui, ça va être la synthèse protique Alors, petit rappel sur la synthèse protique chez les bactéries. Donc, vous voyez, dans le cytoplasme, je vous rappelle que le chromosome est dans le cytoplasme. Ça veut dire, le chromosome, c'est de l'ADN. Donc, l'ADN que vous voyez ici est dans le cytoplasme. Alors, bien sûr, à partir d'ADN, il va y avoir transcription d'ARN messager, ici en rouge, d'accord, ici en rouge. Et puis, justement, cet ARN messager va être traduit au niveau des ribosomes. Là, vous voyez, 5 euh, ribosomes, 3 ribosomes va être traduit en polypeptide. Voilà, que vous voyez ici, comme un euh, d'accord voilà, ici, c'est une image agrandie. Donc, voici l'ARN messager, OK Voici le ribosome bactérien. Et puis, regardez, le ribosome va synthétiser des polypeptides à partir de la séquence d'ARN messager. C'est la synthèse protéique. On appelle ça aussi la traduction. Voilà, c'est un rappel. Alors, la traduction, encore une fois, c'est un agrandissement. Donc, voici l'ARN messager, OK Ça rentre par un endroit, ça sort par un autre. Et puis au milieu, il y a une lecture de l'ARN messager de manière à ce qu'il on on, on, on, on, puisse y avoir synthèse de polypeptides en fonction de la séquence de l'ARN messager. L'acide aminé arrive ici avec l'ARN de transport et puis là, il y a création de liaisons peptidiques. Donc voilà le polypeptide qui, est, qui commence à être synthétisé en fonction de la séquence de l'ARN messager. Donc, voici la traduction. Et justement, le ribosome, il va en être question. Le ribosome bactérien, en fait, ici, il est au complet. Il est en fait composé de deux sous-unités, une sous-unité 50S et une sous-unité 30S. S, ça veut dire Svöldberg, hein? d'accord? Donc, la sous-unité 30S, 50S, elle ne s'assemble que pour faire la synthèse protéique. Et justement, il y a des antibiotiques qui agissent sur le ribosome qui s'attachent à ce ribosome pour empêcher cette synthèse protéique. Donc, vous regardez les aminosides, les oxalodinones, les macrolides, les, les cyclines, les phénicolées, etc., etc. Donc, bon, ce, ce schéma, bien sûr, je ne vais pas vous demander de le retenir. C'est juste le détail de où agissent les antibiotiques sur le ribosome. Ce qui est plutôt à retenir, c'est ceci. Donc, il faut savoir que c'est les aminosides, les MLSK, les cyclines, les phénicolées, les fusidines, les oxazolidinones agissent en inhibant la synthèse protéique, en se fixant. Alors, pour les aminosides et les cyclines, c'est sur la sous-unité 30S. Les MLS, les phénicolées et les oxazolidinones se fixent sur les 50S. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a un ribosome, l'antibiotique se fixe sur le ribosome et en se fixant, il empêche la synthèse protéique. La bactérie, n'a plus de protéines, elle n'arrive plus à les synthétiser, ou elle meurt, ou elle ne peut plus se multiplier. Voilà. Alors, c'était tout. C'était ça pour les, cette, cette catégorie d'antibiotiques. Et je vous dis à très bientôt pour les, les antibiotiques qui agissent sur les acides nucléaires. Ça